Je m'appelle Théophile Perrault, je suis étudiant à l'Université catholique de Lyon en première année de master qui s'appelle manager biotechnologique et pilotage des innovations biotechnologiques et je travaille aussi en alternance au laboratoire Boiron à Messigny. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé isolé chez soi avec les mesures du gouvernement, il a fallu s'adapter donc l'université l'a très bien fait. On a pris conscience en fait nous avions justement besoin des autres, besoin d'être ensemble. Le fait d'être isolé chacun chez soi, chez soi, on a senti un peu une, une baisse de morale, une baisse de motivation chez certains étudiants qui justement n'arrivaient plus à suivre les cours malgré un soutien et un suivi, qui ont donc fait des, soit des réorientations ou changé de parcours. D'autres se sont également révélés, sont partis dans d'autres projets où ont voulu euh, s'investir. Je sais que pour ma part, je suis beaucoup plus plongée dans le travail. Ça m'a permis un peu d'oublier euh, ce, cette période qui était difficile à vivre, puisque les informations étaient anxiogènes et on avait euh, la vulnérabilité était vraiment ressentie d'un point de vue social. Ce besoin d'être ensemble, ce besoin de, de se retrouver euh, le matin. En fait, toutes les petites habitudes que nous avons perdues, se retrouver à la machine à café, euh, échanger des poignées de main le matin, se raconter euh, la soirée la veille, c'est des choses anodines mais qui font partie de la vie et qui au final euh, nous permettent de, de rester en lien et de rester connectés. Nous avons pu le faire à travers les écrans, mais c'est là où nous sommes aperçus que ce n'est pas la technologie qui pourra remplacer ce côté humain. Il y a quand même eu des actes de solidarité, il y a des étudiants qui ont pu s'engager pour faire les courses de personnes âgées, il y a eu euh, les maraudes à l'UCLI qui ont repris et justement, ça a été des formes de solidarité qui ont permis aux étudiants de sortir cet isolement social, de se retrouver et puis de, de partager des expériences solidaires ensemble. Donc, d'aller voir également des sans-abri dans, dans les rues de Lyon, des personnes qui sont également vulnérables et de partager cette, cette vulnérabilité. Il y a un avant-Covid et un après-Covid. Ça, il faut le prendre en compte. Aujourd'hui, on se reconnecte euh, avec mes amis, on essaie justement de, de se voir beaucoup plus, de profiter parce qu'on est dans, beaucoup plus dans l'instant présent. Il faut le dire, en France, on a peur de parler de nos émotions. Euh, c'est tabou. Bon, il ne faut pas dire que l'on est vulnérable, il ne faut pas dire que c'est difficile en ce moment. Il faut euh, toujours garder la tête haute, être fier, euh, voilà, euh, avancer, euh, avancer euh, comme, un, comme un chevalier, mais, mais tout ça, c'est... C'est du rêve, la réalité est toute autre. Et c'est vrai qu'il y a eu des aides psychologiques aussi pour aider les étudiants, pour retrouver confiance en soi. Beaucoup de personnes ne sont pas allées au bout du, du parcours qui était proposé par l'université de rencontrer un professionnel de santé parce que c'est difficile. C'est difficile de reconnaître que des fois ben, on n'est pas toujours à la hauteur, on a besoin de soutien et c'est important de justement pas avoir peur de, de parler. Et c'est en ayant confiance en soi qu'on va vers les autres, qu'on parle, qu'on se dit Ben oui, mon collègue de promotion, euh, avec lequel je ne suis pas forcément le plus proche, eh ben, a été dans la même situation que moi. Et puis, comment il a fait pour s'en sortir Pour ben, oublier que nous sommes des humains, qu'on a besoin d'être ensemble. On est vulnérable, c'est notre humanité, il faut l'accepter. Seul, euh, on restera vulnérable, mais ensemble, je trouve qu'on développe une force qui est belle. Et il faut se tourner vers les autres, et il faut continuer d'être ensemble pour avancer. L'humain est un animal social et ensemble on est plus fort.